Salut, c'est Lingen, auteur du livre « Coach Prosper ». Aujourd'hui, j'aimerais te parler du concept de l'offre découverte. Petit rappel, si tu ne l'as pas encore compris, je l'explique très bien dans le livre, auto-congratulation, mais je pense que je l'explique bien. Euh, le principe du coaching premium, c'est au lieu de vendre du coaching à l'heure ou des packs de coaching, vend un accompagnement global, plus holistique, plus complet, pour aider la personne à obtenir un résultat, pas juste lui vendre des heures de coaching. Et du coup, c'est comme ça que tu peux vendre ton accompagnement à 1000 000 €, 3 000 euros 5 000 €, 10 000 € pour un accompagnement de 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et euh, enfin, vivre de ton activité sans te crever. Pourquoi Parce que si tu arrives à avoir euh, 3 nouveaux clients à 1500 500 € par mois tous les mois, que tu accompagnes pendant 3 mois, Bon, au max du max, tu te retrouveras au troisième mois avec neuf clients et tu gagneras 4500 euros par mois. Et si tu ne fais pas ça, bah, tu vas vendre du coaching à l'heure. Il faudra que tu aies 20, 30, 40 clients, ce n'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible mathématiquement. C'est vraiment des mathématiques. Maintenant, quand je, vous, quand je dis ça, et je le sais parce que j'ai passé des centaines d'appels avec des, euh, des coachs euh, et du coup, j'ai l'habitude de faire face à des coachs qui n'ont pas confiance et qui… Se disent, je le vois dans les yeux, je l'entends et parfois ils me le formule, mais impossible de vendre à 1000, 2000 euros. Je ne peux pas vendre à ce tarif-là. Ce n'est pas possible. Je jamais vendu quoi que ce soit à 50 euros. Je n'ai jamais vendu un micro-ondes plus de 60 euros. Comment je peux vendre une offre à 1000 euros Mais qui suis-je En plus, j'ai peut-être fait une école de coaching. Et puis, il y a d'autres coachs expérimentés qui vendent leur coaching à 70 euros euh, de l'heure. Comment moi, je peux prétendre à vendre à 1000, 1500, 2000 euros Alors, je pourrais essayer de vous convaincre, vous persuader. Euh, je le fais dans le cadre de mon programme d'accompagnement, où en fait, c'est un travail... Euh, Émotionnel et de croyances, et on y va petit à petit, on décompose et on a des clients qui euh, obtiennent leur premier client à 1000, 2000 euros alors qu'au départ ils pensaient vendre leur offre à 300 euros. Donc c'est un travail qui, qui peut prendre du temps s'il euh, y a des blocages d'ordre, surtout émotionnel. Hein. Comprends bien que si tu as du mal à vendre du coaching premium, c'est pas rationnel, c'est émotionnel. Okay c'est un manque de confiance, c'est des peurs, des craintes, euh, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la réussite. Donc, j'ai une manière euh, j'ai une méthode pour contourner tout cela euh, est-ce que c'est depuis que je suis papa euh, peut-être pas mais euh, l'idée c'est d'être pédagogique avec toi et d'être écologique avec toi si tu arrives pas à vendre à 1500 euros à 1000 à 2000 euros ta première offre bah moi je t'invite à faire une offre de lancement de ton offre à 2000 euros ok mais je veux vraiment que tu aies en tête que tu es en train de créer une offre à 2000 euros mais tu la vends à 500 euros tu la vends à 300 euros si tu veux le piège, c'est que quand je te dis ça, tu vas te dire, OK, je vais le vendre à 300 euros. Tu vas baisser le niveau d'accompagnement, le temps disponible. Non, non, non. Moi, je veux que tu vendes quelque chose à, qui, qui vaut vraiment 2000 euros, mais que tu le vends à 1000 euros, 500 euros. Un tarif où tu es à l'aise, en fait. Où tu n'es pas en mode, oui, mais c'est trop cher. Il faut que ce soit un tarif où tu dis, franchement, qu'il l'achète ou pas, c'est pas grave. Tellement, l'offre, elle est, elle est dingue, quoi. Et c'est vraiment une offre irrésistible. Et tu pourras même la vendre à, à ta mère, à, à ta soeur, à ton fils, tellement l'offre, elle est irrésistible. Et le, le, la, le changement potentiel est grand par rapport aux faibles implications, à la faible implication financière. Donc, mon conseil pour toi, c'est prends ton offre, crée une offre sur le papier. Si tu as besoin d'aide, bah bien sûr, je vais t'inviter à te procurer le livre Coach Prosper, je te mets le lien. Crée une offre à 2000 euros, vraiment. Et vends-la à 500. Et tu vas voir que tu vas avoir ton tes premiers clients beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Maintenant, tu vas me dire, mais on ne résout pas le problème à 500 euros. Il me faudrait 10 clients tous les mois et puis on... c'est comme du coaching à l'heure. Non, en fait, tu vends à 500 euros, ça va te te permet de gagner confiance. Puis tu vas vendre à 750 euros et là tu vas regagner confiance parce que tu vas voir les résultats de ton travail. Et puis à 1000 euros et c'est comme ça que tu passes à 1250, 1500, 2000 euros. Aujourd'hui, je vends même du mentorat à 15000 euros. Est-ce que tu penses, Kia, même moi, ça me fait rire de dire ça encore, est-ce que tu penses que moi, enfant d'immigré, j'ai grandi dans, dans un HLM, dans un quartier pauvre, mes parents étaient endettés, est-ce que tu penses qu'il y a 2-3 ans, j'étais capable. De vendre 9 à 15 000 euros, absolument pas. Je fais beaucoup de travail sur moi, mais surtout, euh, j'y suis, euh, suis allé par étapes. Étape. Donc, j'espère que cette vidéo t'aide. Euh, la première chose que tu peux faire, c'est de passer à l'action. Tu fermes YouTube euh, ou là où tu regardes cette vidéo, tu passes tout de suite à l'action. Deuxième étape, si tu as besoin d'un peu plus de méthodologie pour y aller, bah forcément, je te recommande mon livre « Coach Prosper ». Et troisièmement, bah, si tu sens que l'énergie euh, te correspond, si tu sens que mes, nos valeurs correspondent et que tu as envie d'explorer la probabilité, possibilité euh, de travailler ensemble, euh, je, je te mets un autre lien aussi. L'idée, c'est que tu découvres notre programme d'accompagnement Mission Passion. Tu regardes la vidéo de présentation. Si tu dis « Ok, là, ça m'intéresse, je sens vraiment que, que je peux avancer avec ça », Oh, tu book un call de 20 minutes avec moi. Durant cet appel, on va faire connaissance. Je vois un peu ton projet. Et si je vois qu'on peut t'aider et qu'on peut t'aider à, à faire tes premières ventes premium, je t'inviterai un deuxième appel. Si je vois que je ne peux pas forcément t'aider, bon, on s'arrêtera là et c'est OK. Et puis peut-être que ce sera pour un autre moment. J'espère que cette vidéo t'aide et que tu vas pouvoir surtout passer à l'action, que ce soit avec moi, avec un autre coach, tout seul, avec un livre, quoi que ce soit. Mais tu passes à l'action et que tu puisses obtenir des résultats. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao